Joyeuse année Bonne année à vous, et plein de bonheur, et plein de bonnes choses. Et plein de magie, et plein d'amour, et tout ce que vous voulez. Et bien, pour commencer l'année, Brigitte et moi, nous allons vous présenter un effet qui vaut le détour. D'ailleurs, Brigitte, j'ai ramené un petit jeu de cartes, oui. pour pas changer. Pourquoi oh, tu rigoles bon, voilà. C'est vrai qu'elle commence à avoir l'habitude avec les cartes. Regarde, je te montre les faces. Est-ce oui. que quelque chose que te paraît bizarre Non un jeu de cartes ordinaires. Super Tiens, j'ai une question à te poser. Oui Est-ce que par hasard, tu aurais une carte que tu aimes particulièrement dans un jeu Quand oui. Je te montre, je te dis fil. C'est euh, quoi Le 5 de pique. Ah bah tiens ça. 5 de pique. Oui. Ça surprend. Étonnant d'ailleurs. Oui. Tiens, parce que le pique c'est... Enfin, oui. je... mais tu sais, on dit toujours nouvelle année, nouveau changement. Ok, d'accord. <rire> Brigitte, en pleine puissance. <rire> euh, moi, j'aime pas le pic. Ah pas ouais? Pic. Non, par contre, moi, j'ai des cartes favorites. Ah ouais? Lesquelles? Ah, tu veux le savoir? Ah bah oui. Bah, ben, moi, j'aime les rois. Mais particulièrement les rois rouges. L'amour. Et alors? Qu'est-ce que ça fait avec ma enseigne de pic? Ben c'est. Mon dit... numéro de chance. Voilà. Ah, c'est ton numéro de chance en plus? Le sais. Ah, super. Eh bah, ben, ça tombe bien. C'est peut-être ta chance aujourd'hui. Oui. Regarde. Le 5, on va le remettre. Tiens, tu reprends le 5, tu le, tu le reposes. Oui, comme ça Non, face en bas. Face en bas Oui, on remarque, t'as raison. On peut le laisser face en l'air vu qu'on l'a vu. Bah oui. Très bien. Non, je déconne. Je regarde. Le 5 de pique, il y est toujours. Tout à fait. Est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai dit tout à l'heure Que j'avais oui. des cartes préférées. Et si je me, sens, euh, je me souviens bien, c'était les rois de cœur. Euh, oui. Les rois, rouges. Oui, Enfin, dans, oui, dans, le roi, dans les rois rouges, dans les rois de cœur, il y a le roi, c'est des rois rouges, mais il y a aussi le roi de carreau. Oui, bien sûr. Regarde, figure-toi, c'est assez étrange parce que toi, il y a le 5 de pique qui est face en l'air. Oui. On l'a laissé face en l'air volontairement. Regarde, si j'ai carte. Oui, tu vas pas me croire. Entre le 5 de pique, il y a deux cartes, le 5 de cœur, le roi de cœur et le roi de carreau. Oh punaise. <rire> mais attendez pas. Pas mal, ça t'a plu Ah ben, c'était bien, oui. Surprenant. Ouais, surprenant. Tu veux que, euh, tu veux que aille plus loin ou... oui tu voudrais qu'on aille plus loin alors qu'est ce qu'on pourrait imaginer je pourrais imaginer hmm... quelque chose de vraiment surprenant pour la nouvelle année surprenant pour la nouvelle année Oh bah alors. magique euh... bah magique c'est quand, pas... quand même magique c'est quand même magique et tu peux faire encore plus fort ah, d'accord là mais vraiment à compétition tu es bah, capable écoute, en plus hein bah garde le 5 de pique alors <rire> Je te garde. je vais ah je sais si si j'avais tout prévu j'avais tout prévu à l'intérieur. Ce que tu vas faire, tu vas prendre des gommettes. Oui. Et. Et. Tu en prends combien une, une Une. qui a une couleur très claire. Et un stylo. Ouh. Je ne triche pas, tu vas signer. Bah non, d'ailleurs j'ai vu la carte, je suis bête. Euh, on peut la mettre n'importe où. Euh. Ouais. Allez. Et tu signes ta carte. Comme ça, tout va bien. Voilà. Y a pas de soucis c'est pas évident hein, c'est tout petit euh... ok alors ce que je vais faire je vais ouvrir le jeu oui. et je vais remettre ta carte dans face en l'air dans le jeu d'accord regarde alors tu m'as dit que tu voulais un effet qui était magique oui surprenant ok c'est parti on va essayer pour la nouvelle année mmh. ne clignez pas les yeux regarde je remue je remue je remue et regarde petit à petit le jeu il disparaît non pour laisser place eh bien, à ta carte et à mon roi de cœur, à mon roi de carreau et à mon roi de cœur. Bah, il est passé où le jeu Ah, j'avoue que là, tu as fait fort. Elle a... Elle, a voulu Surprenant. Un... Elle a voulu un effet magique. Ah bah oui, la disparition du jeu de cartes, tu m'y attendais pas du tout. Bah, bravo. Euh... Je sais pas comment j'y fait d'ailleurs, c'est assez étrange. Ah bah moi, je me pose toujours la question. Euh, ouais mais euh... alors le problème, c'est que y a maintenant, euh, qu'est-ce que je fais avec l'étui, moi Bah oui. Il faut encore acheter un jeu de bicycle. Bon bah écoutez. C'est pas grave. <rire> écoutez mes amis, je vous souhaite un bon travail. Oui. Surtout en magie. Parce que la nouvelle année, bah, eh c'est là où on, on prend des bonnes résolutions. Et puis Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bye bye.